Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des inscriptions qu'il y a écrites sur euh, les objectifs. Donc, euh, du coup, euh, qu'est-ce qu'elles veulent dire À quoi elles servent C'est parti Alors, les inscriptions euh, qui sont sur les objectifs. Donc, déjà, dans un premier temps, je tiens à préciser que moi, je vais parler de la marque Fujifilm parce que je suis équipé chez Fujifilm. Mais ça va être la même chose. Euh, si vous êtes chez Canon, Nikon, Sony, Panasonic, voilà, ça va être les, les choses similaires, sauf qu'il y aura des abréviations qui sont peut-être différentes chez une autre marque. Mais bon, là, je le préciserai. Donc déjà, dans un premier temps, euh, je vais prendre par exemple le 10-24. Donc déjà, 10-24 mm, un objectif 10-24 mm, ça veut dire que euh, le, le centre du foyer optique, là où se croisent euh, les rayons lumineux, correspond... À une distance de, euh, de 10 mm entre le euh, capteur et le, euh, le centre, du, du, le centre où les rayons se croisent, d'accord Donc là, entre 10 et 24, donc, donc à 10 mm, donc là, je peux zoomer à 24. Donc, moi, je vais vous parler de cet objectif-là, après, je vais vous détailler les autres aussi également. Donc, 10-24, donc quand on voit le 10-24 mm à l'intérieur de l'objectif, ça correspond à sa distance focale, donc à son angle de cadrage, euh, ses possibilités de zoom. Donc voilà. Donc ensuite, vous avez le chiffre 1. Souvent, vous avez le chiffre 1, deux points et une valeur. Donc ça, c'est un objectif qui ouvre à F4. Donc du coup, euh, le 1, en fait, le 1 remplace l'appellation F. Donc, euh, c'est le, enfin, les constructeurs qui utilisent cette appellation. Au lieu de commencer par F sur l'objectif, les constructeurs commencent par 1. Mais ça veut dire la même chose. Donc, du coup, là, pour le 10-24, le 1 représente le F et le 4, l'ouverture 4. Donc, ça veut dire que cet objectif peut ouvrir à F4. Ensuite, à côté de ça, on a un petit sigle. Donc là, c'est typique pour Fujifilm. Le petit sigle R. R, ça veut dire qu'il est doté d'une bague ring. Donc du coup, une bague réglable pour régler l'ouverture du diaphragme. Mais ça, c'est par rapport à Fujifilm. Donc ici, vous avez aussi deux boutons en plus. Donc là, c'est le bouton euh, de stabilisation pour activer et désactiver. Et là, c'est le bouton euh, de diaphragme. Donc soit diaphragme automatique, ça veut dire le mode semi-automatique priorité, euh, vous passez en priorité vitesse, vous laissez l'objectif utiliser euh, le mode priorité ouvert, euh, enfin, vous, vous laissez l'objectif utiliser l'ouverture qui trouve la meilleure, d'accord Donc là, c'est en automatique. Si vous voulez l'ouverture du diaphragme euh, manuel, donc il faut sélectionner ici. Donc, quand vous sélectionnez ici, vous pouvez choisir le diaphragme euh, manuellement, donc euh, F4, F5, 6 F8, F11, voilà. Ensuite, euh, on a... OIS, OIS chez Fujifilm, ça veut dire stabilisé. Donc chez d'autres marques, vous allez avoir une appellation comme par exemple Canon, ça va être IS. Je connais bien Canon parce que j'ai été équipé chez eux auparavant. Donc Canon, ça va être IS. Donc du coup, ça va, ça va indiquer que cet objectif est stabilisé. Donc là, dans mon cas, euh, dans ce 10-24, j'ai un 10-24 qui ouvre à f/4 avec une bague de réglage de diaphragme typique donc à Fujifilm et euh, stabilisé, donc avec OIS comme appellation pour cet objectif. Ensuite, il y a aussi un rond. On voit un rond qui est barré, qui signifie diamètre. Donc, ça veut dire que euh, là, pour le 10-24, j'ai un 72 à côté de ce rond barré euh, qui m'indique le diamètre. Donc, ça veut dire que le diamètre de filtre de cet objectif correspond à 72 mm. Donc, du coup, si j'ai besoin d'un filtre protecteur pour cet objectif, ou si j'ai besoin d'un filtre ND qui se visse dessus, donc je vais choisir un 72 mm pour euh, cet objectif-là. Donc J'ai pris, une, une, euh, pris les filtres Oya Pro 1D euh, Digital, donc du coup à 72 mm, et c'est la gamme MC Protecteur. Je, je choisis toujours cette euh, gamme de filtres parce que c'est une gamme qui n'est pas très très chère non plus. Et je me suis rendu compte qu'ils sont ultra transparents et ultra qualitatifs. Donc j'ai équipé euh, tous les tous les objectifs onéreux euh, de ce filtre là. Et franchement, ça fait super bien le boulot. J'ai remarqué aucune différence avec de qualité d'image avec, euh, avec et sans filtre. Donc voilà. Voilà pour ce que je voulais vous dire de celui-là. <rire> Après, on a d'autres appellations aussi euh, pour cet objectif hein, 10-24. On a Super EBC XF. XF, ça fait partie de la gamme professionnelle des objectifs chez Fujifilm. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour celui-là. Donc, après, évidemment, donc, euh, si je prends un autre objectif, donc là, par exemple, j'ai le 35 mm chez Fujifilm. Euh, 35 mm, donc, en focale. J'ai l'appellation 1, donc, qui veut dire F, donc, pour les constructeurs. Euh, 1, 2 points, 1.4 ça veut dire que cet objectif là ouvre à 1.4 voilà à côté de ça il y a le diamètre 52 donc le rond barré 52 mm donc du coup je peux lui mettre un filtre de 52 mm donc euh, ça peut être filtre euh, protecteur UV, polarisant, ND 1 hein, comme, euh, comme l'autre objectif donc c'est exactement pareil je lui ai mis exactement le même filtre que j'ai sur le 1024 donc à savoir le Oya Pro 1D le MC protecteur donc, filtre ultra, enfin euh, moi je le trouve très très bon, euh, ultra transparent, euh, aucune différence hein, avec ou sans filtre. Donc, voilà. Donc, aussi, euh, aussi... donc ça c'est un ancien objectif, donc euh, c'est un ancien objectif qui date, je crois, de 2013. Euh, sur les objectifs plus récents, il euh, y a plus d'appellations aussi. Normalement, là, il aurait dû avoir l'appellation R pour Ring. Et euh, je pense que c'est les nouvelles appellations euh, de Fujifilm. Donc, du coup, euh, euh, cet objectif est aussi doté aussi d'un doté réglage du diaphragme, mais euh, c'est vrai qu'il n'y a pas marqué le R ici. Bon, cet objectif est un peu ancien aussi, donc euh, euh, ça doit expliquer pourquoi ça. Sinon, le 56 mm F1.2. Donc, F1.2, on a toujours le XF pour euh, qualité professionnelle. On a euh, donc le chiffre 1, toujours le chiffre 1 avec 2.1.2, euh, 2, donc ça veut dire que cet objectif ouvre à 1.2. On a l'appellation ring, donc pareil, donc avec euh, la bague de diaphragme, donc là, euh, la bague de diaphragme sur l'objectif directement pour régler le diaphragme. On a le rond euh, qui signifie euh, le rond de diamètre qui signifie 72, donc du coup, je peux mettre un, un filtre. Sur cet objectif de, 72 mm, de 62 mm, pardon. Euh, donc, ce que j'ai fait aussi, j'ai protégé euh, par le filtre Oya Pro 1D MC Protector, donc qui est très bon. Donc, voilà. Sinon, euh, je n'ai pas précisé pour le 35 mm, c'est aussi un objectif XF hein, de qualité professionnelle. Hein. Il n'est pas marqué parce que ce n'est pas les mêmes... Euh, les mêmes appellations euh, quand l'objectif était sorti que les objectifs qui sont plus récents. Mais ça fait partie de la gamme professionnelle XF, donc des objectifs très qualitatifs. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour euh, ces objectifs. J'ai aussi là le 27mm monté sur le Fujifilm X-H1. Donc j'ai 27mm donc qui correspond euh, donc au f2.8 en ouverture, donc on a le 1, points. Donc, l'appellation constructeur, 2.8. On a le diamètre 39 euh, mm. Donc, du coup, je peux monter des fils de 39 mm dessus. Et c'est un objectif aussi XF. Donc, du coup, euh, XF, gamme professionnelle. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour euh, ces inscriptions sur les objectifs. Donc, du coup, euh, vous voyez souvent, donc, que ce soit chez Canon, Nikon, ou etc. Sony, Panasonic, toutes les marques, vous avez toujours... Des appellations qui sont euh, sur les objectifs et qui signifient des choses pour être utiles. Donc, euh, voilà, vous avez le diamètre, vous avez, euh, ce, vous avez la présentation de, de l'objectif, ce qui fait en fait, tout simplement. Il y a une appellation aussi chez Fujifilm qui s'appelle WR, qui veut dire Weather Resist. Donc, euh, ça veut dire qu'il est euh, tropicalisé, tout simplement. L'objectif est tropicalisé, résistant aux intempéries à plus ou moins des degrés de chaleur et des degrés euh, quand il fait très très froid. Euh, sinon, bah, vous avez la même gamme hein, d'objectifs tropicalisés chez d'autres marques aussi, avec des appellations différentes, et ça sera stipulé aussi sur l'objectif. Voilà ce que je voulais vous dire. Euh, je pense que j'ai rien oublié. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser euh, des commentaires, je répondrai avec plaisir. Je vous invite à vous abonner donc à YouTube. Vous recevrez des notifications sur les nouvelles vidéos à venir. Donc, si vous voulez rien rater, il faut cliquer sur la cloche. Sinon, à côté de ça, je vous invite aussi à visiter le blog. Donc, je vous mets l'adresse ici. Euh, le blog, euh, il est là pour donner des conseils en complément de YouTube. Donc voilà, vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous me trouvez facilement. Je vous laisse regarder le générique. Et voilà, à bientôt.